Guten Morgen à la Eden et tu seras aujourd'hui le Nishmat vraiment des Haï ben Isaac et Fanny David ben Fortuné mais elle fait une et d'aura pas tester si vous sautez aussi d'une prochaine étude de demi chapitre ces 5 minutes éternelles nous étudierons ma Sadkutvot avec R'et Mishnagdim elle naflula naflula Ksafim ila kakh ben Karkav ve ochel pirot pirot atlushim min Karkav dans tout ce chapitre, on s'intéresse, on parle des droits que le mari a sur les biens de sa femme. Lorsque sa femme reçoit un héritage, par exemple, ils sont mariés, ce n'est pas quelque chose qu'elle a, qu a fait entrer dans sa dot. Il y a plusieurs, on a déjà évoqué l'histoire de Nirsetson Barzel, Différents biens que la femme elle a et qu'elle met à disposition du mari lorsqu'il se marie. Là, on va parler de ce qu'on appelle de nirsémélog, que la femme, c'est des biens qui appartiennent à la, femme, à la femme, mais que la femme, elle doit mettre à disposition du mari pour qu'il en mange les fruits et qu'il en profite, sans user le capital. Et là, on va s'intéresser à savoir dans notre mission, à devenir qu'est-ce qu'on appelle capital et qu'est-ce qu'on appelle fruits. C'est-à-dire, en fait... Je traduis directement puis on va voir. Nafloula Ksafim. la femme a reçu de l'argent, du liquide. Le mari ne peut pas prendre cet argent et aller le dépenser. Non. Il a carban caraka, ou au Ils devront aller acheter un bien immobilier avec et il mangera les fruits. Il exploitera, prend en profitant pareil. Elle a reçu un million, ils achètent une petite, un petit investissement dans une, une maison qu'ils vont mettre en location et lui prendra la location tant qu'ils sont mariés, par exemple. Ou ils vont acheter un champ qui ensuite il va pouvoir planter. De même, si elle a reçu des fruits déjà cueillis, ouais, son arrière-grand-père est décédé, il a laissé les, des tas de pommes, et ben, qu'est-ce qu'on fait avec ces pommes Il ne va pas se mettre à manger une pomme, il n'a pas le droit de manger une seule pomme de tout ça. Il faudra, il a karka une carca, on va aller les vendre, on va récupérer de l'argent, et avec cet argent, on va acheter un karka, un bien immobilier, un terrain, et il en mangera les fruits, il prendra les fruits qui sortiront de ça. Et là, on arrive avec une situation un petit peu délicate. Qu'est-ce qui se passe si le grand-père, il avait laissé le beau-père, le beau-père, il avait laissé un verger. Où dedans, il y a des fruits. Il y en a pour 200 000 d'arbres plantés, mais qu'en plus de ça, les fruits ont déjà commencé à sortir, mais pas complètement. Comment on considère les fruits qui sont là Parce que, qu'on soit clair, une fois que le mari reçoit les arbres sans fruits, les fruits qui vont sortir, et leur le droit de les manger. Mais qu'est-ce qui se passe avec les fruits qui ont déjà commencé à pousser Qui sont déjà là Ouais, c'est le côté un petit peu délicat. On va rentrer dans, dans, dans la prochaine mission, on va en définir exactement à partir de quand, quand oui, quand non. Il y a des fois des capitaux, que, à force de les user, on les on, on, on use le capital. Qu'est-ce qu'on fera dans des situations pareilles Là, pour le moment, c'est relativement simple. C'est qu'en fait, on reçoit des, des, des pommiers, avec dedans, dessus des pommes. Regardez, deux manières de, de calculer. Sans dire, écoute, le mari, il a le droit de manger les fruits, il laisse le capital, donc il, les arbres ils sont à la femme, mais les fruits, les pommes, il peut déjà les cueillir et les manger, puisqu'elles sont déjà... Il n'a pas en train... Le, les pommes, ce n'est pas encore le cas. C'est vrai que ça arrive en tant que capital, mais c'est un fruit qu'on qu utilise. C'est sur ça qu'il va y avoir une marque loquette. Imaginez qu'il reste encore trois, deux mois jusqu'à ce que ça finisse de pousser. Qu'est-ce qu'on fait Alors, sur ça, il y a deux, deux, deux avis. « mechoubarim bakarka » Fruits qui sont encore fixés au sol, qui ont encore besoin de grandir sur l'arbre. Amar dit Rabbi Meyer, Shavinotan, on va évaluer. On amène tout de suite un... Euh, comment dire Un Shabai. Quelqu'un qui évalue les prix. Hein? Ça m'échappe, désolé. Quelqu'un qui évalue les... Un Shabai en hébreu, quoi. Il va venir, il va évaluer... Les, il va évaluer combien coûte le champ avec des fruits plantés de la sorte, il va dire un verger vide, c'est-à-dire qu'on a les arbres, mais sans fruits, ça coûte 200 000. Là, il y a déjà, dans deux mois, il y en aura pour 50 000 de marchandises. Mais pour le moment, ça a poussé de, de, depuis trois semaines, ça fait déjà 20 000. Donc il y a 20 000 de marchandises. Alors ces 20 000 supplémentaires, « amotar on va dire, écoute-moi, le, les 20 000 là, tu, tu vas prendre maintenant, tu vas, on va dire au mari, regarde, il y a 20 000 que de toute façon, les fruits vont continuer à pousser, après tu devras manger, sur le supplément qu'il y aura sur les fruits. Ce sera tout bien, tu auras le droit de le prendre. Mais tu devras en contrepartie prendre 20 000 de ta poche, et t'achètes un petit investissement qui rapporte aussi des fruits, et comme ça, cet investissement, il reste pour la femme. D'accord Modern, il la Carmen perot, et la il a karben garde au chalperot. Bachami mon bruit, machami dit, non, non, non, on ne rentre pas dans tellement de détails. Finalement, il y a ici un bien immobilier avec des arbres, c'est considéré que celui, le capital. Les fruits, c'est pour le mari, même s'ils ont commencé un petit peu à pousser, on va, ne on va pas commencer à rentrer dans ces, dans ces petits comptes d'apothicaires ou pas d'apothicaires, parce que quand même, ça peut être beaucoup d'argent. Mais malgré tout, tant que l'essentiel du capital immobilier, il est là, il est fixe, alors, c'est pas grave s'ils mangent des fruits qui ont déjà commencé à pousser. On fait ça dans les mots, regardez. Je reprends depuis Shaminotan Kama On va évaluer combien ils sont beaux, combien ils valent maintenant, des perotes, combien les terrains valent avec les fruits qui, ont, qui sont déjà plantés, qui ont commencé à pousser. Et combien s'il n'y avait pas eu ces fruits, combien ça aurait coûté Un verger qui a déjà des fruits qui sont en train de pousser, ça va coûter 220 000, alors qu'un verger qui est complètement vide, ça coûte, ça coûte que 200 000. Donc ça fait de l'année une. Donc, Véamotar est le supplément, c'est « 20 000 là. Il a car ben car on devra partir acheter avec ce supplément là un bien immobilier, un car, un terrain. Véou Khalperot et le mari mangera les fruits qui sortiront de ce deuxième terrain de 20 000. Bah, Khamir mourir. Khamir disent non. Ah, mais a tant que les fruits sont encore fixés au sol, ça s'appelle qu'ils sont fixés au sol, t'as le droit de les prendre. Et Shelo, salut. Datlushin a car car car et ceux qu'on a déjà cueillis, alors là, là on dira que c'est Shela, ça appartient à elle. Et dans ce cas-là, Vilakar, Ben Karkar, on devra prendre en contrepartie un terrain, Véhu, Rel, et il mangera les fruits. Là, on parle de toutes sortes de situations aussi. Il y a, Imaginez que le père il a laissé une mine de.. ce que vous voulez, ça peut mettre un, une mine de, de charbon, une mine de sable même, on tire des pierres pour, pour, pour la. C'est des capitaux qui, qui s'usent avec le temps. Qu'est-ce qu'on sent? De manière générale, on va on va toujours fixer. Il y a l'essentiel, ça s'appelle le capital. et ce qu'on exploite du capital, même si finalement on, on use le capital au fur et à mesure, ce sera déjà considéré comme des fruits. D'accord C'est la même idée qui revient. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Ça cela. tout. C'est là.